Aujourd'hui, quand on parle des femmes musulmanes, on nous renvoie à ces femmes, aux femmes iraniennes, aux femmes saoudiennes, aux burkas afghanes. Je veux dire, moi, ma condition de femme musulmane, ici en Europe, en plein cœur de Bruxelles, elle est différente. Moi, je, je souhaite beaucoup de courage à mes sœurs en Dieu qui sont euh, en Iran, en Afghanistan et qui ont des conditions de vie qui sont terribles, et à nous aussi de pouvoir et les aider. Est Parce que Musique, c'est un pays libre. Mais nous nous sommes en Iran, c'est un alors effectivement, vous avez raison, c'est une théocratie, je suis d'accord avec vous, mais justement, au nom de cette liberté, que la Belgique ne soit pas en contradiction avec ses principes démocratiques, elle doit justement être en cohérence avec ces principes et pouvoir laisser les femmes décider de s'habiller comme elles veulent. J'ai peur d'une chose, c'est que les hommes aient encore une certaine autorité sur vous. Et c'est ça qui me fait peur. Ben pas du tout voilà. pas du tout, La conférence a été organisée dans le cadre des Assises de l'Interculturalité. Et donc les objectifs, eh c'est pousser ces barrières, parce que c'est vrai que cela forme justement des barrières. parce qu'on ne connaît pas l'autre, donc on a peur de l'autre et on n'hésite pas à aller vers l'autre.